Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis enfin de retour dans une nouvelle vidéo. Si vous vous demandez pourquoi ma vidéo est en français et pas en anglais comme dans mes précédentes vidéos, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de refaire des vidéos en français. Euh, c'est plus simple, euh, déjà parce que j'habite en France et que la plupart des gens qui me regardent sont français. Vous me l'avez énormément demandé et avec du recul j'ai trouvé ça assez égoïste de ma part de faire des vidéos en anglais comme ça, du jour au lendemain, etc. Donc, je reviens avec des vidéos euh, en français et je vais faire mon maximum pour être active sur YouTube de plus en plus. Il s'est passé énormément de choses depuis le mois de mai. Il fallait que euh, je me concentre sur le reste et j'avais pas vraiment euh, le temps de faire des vidéos dans tout ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie 6 mois aux états unis l'année dernière, donc de août à janvier. Et quand je suis rentrée en janvier, il fallait que je rattrape les 6 mois de cours que j'avais pas pu faire en étant à l'étranger. fallait que je fasse en gros un an de cours euh, de troisième en en bah, six mois, parce que bah, du coup j'avais de, de janvier jusqu'à jusqu'au brevet pour pouvoir rattraper mon année et du coup bah, il fallait que j'arrive à passer en seconde à passer mon brevet, etc. Donc il fallait que je me concentre sur ça. Mais euh, pour ceux qui me l'ont demandé, parce que vous avez été énormément m'envoyer des messages sur Instagram oui je passe en seconde générale j'avais environ 14,95 de moyenne il me semble à la fin de mon semestre, et aussi j'ai réussi à avoir mon brevet avec mention très bien. C'était vraiment un gros défi pour moi étant donné qu'il fallait que je bosse euh, énormément, et j'ai réussi et du coup j'étais vraiment super super contente. Après euh, le brevet etc, en fait je suis partie en vacances et du coup j'étais pratiquement pas chez moi pendant deux mois. J'espère vraiment réussir à être active, à poster plein de vidéos etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles vidéos vous voudriez voir sur ma chaîne euh, à présent. Là cette semaine je pense que vous filmer 2-3 vidéos sur le brevet, sur ma troisième, sur comment j'ai rattrapé euh, les 6 mois parce que c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où vous pouvez m'envoyer des messages, où je réponds la plupart du temps et où je poste pas mal de stories, informations, etc. Le lien est dans la barre d'infos. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts pour la rentrée parce que moi... Je prendrais bien encore 3 4 semaines de vacances parce que là je suis pas prête mentalement à retourner en cours et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo bisous